Inspecteur David, nous y voilà. Inspecteur Sarah, l'opération super surveillance est lancée. Bon, qu'est-ce qu'on a On a faim. Dans le dossier, qu'est-ce qu'on a <coughs> José Martinez, 53 ans, fait partie du gang du parc vert. Vol, meurtre, drogue, etc. etc. Si on le chope, tout le bureau parlera de nous. <rire> oh C'est un peu sombre. il va falloir que je fasse quelques... C'est toujours toi qui fais les photos. Regarde les professionnels. Attends, mon appareil c'est pas le même. Donc les réglages, je connais pas trop. Écoute-moi, je suis sûre qu'il est en train de dormir. Le mieux, c'est qu'on aille vérifier. T'as vraiment l'impression d'être un inspecteur là Ouh, il fait chaud ici C'est pour mettre le froid oh. <rire> Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un frère comme toi Je voulais une sœur, moi Une sœur Oh non Pourquoi il fait ça les enfants, votre goûter. Mais surveille les bondis là. Non, Sarah, tu arrêtes, sinon on rentre à la maison. Allez, prenez votre goûter. Bon, on fait quoi maintenant Bah, on regarde cette vidéo. On s'abonne ici. Vous, Vous avez compris